Yo les potos, j'espère que vous avez tous la forme, moi ça va, là je me suis arrêté un petit endroit là, parce que je suis en train de faire de la moto, pour faire ce petit podcast. Par rapport à l'actualité, donc, euh, comme vous avez vu du titre, hein, de la guerre en Ukraine. Alors, je vous avais fait un podcast il y a un peu plus de, un peu plus de six mois maintenant, je crois. Hein. Si je ne me trompe pas, je regarderai la, la date hein, de mon dernier podcast quand j'avais dit que c'était vers la Troisième Guerre mondiale. Et à l'époque, il y avait certaines personnes qui m'avaient laissé des commentaires, qui m'avaient dit ouais, Non, c'est pas possible, tu exagères, machin. il n'y a pas de Troisième Guerre mondiale, ce n'est plus possible. Machin. Et bon moi je vous avais dit clairement que ça ne pouvait pas s'arrêter là que c'était obligé que ça allait débouler sur une troisième guerre mondiale c'était c'était sûr et, et je, voilà et à l'époque il y a beaucoup de gens qui me disent enfin à l'époque il y a six mois que maintenant ça, ça avance, ça avance vite l'actualité que en six mois il peut se passer plein de choses et euh, ben, certains m'avaient dit non, non c'est pas possible machin, da, da, da, da. ils vont se calmer ou bon bah ben, bref peu importe or pas dire j'avais raison parce que je suis enfin pas non plus, euh, mais sur ce point là, en tout cas, je me suis pas trompé. On dira, je me suis pas trompé comme beaucoup d'analystes ne se sont pas trompés également quand ils ont dit Vous allez voir, ça va pas se calmer, ça va pas se tromper, ça va pas se, se calmer. Je veux dire, ça, ça, ça, ça obligatoirement ça va déboucher sur une merde. Et là, c'est en train d'arriver à vitesse grand V. Jusqu'à présent, on était on, en, déjà, on envoyait des armes à l'Ukraine, déjà, c'était une très très mauvaise chose. Enfin, comme j'avais dit à l'époque. Mais c'était des armes défensives. C'était des armes de petit de calibre, euh, des petits lance-missiles, des lance roquettes, des petites merdes comme ça. Bon, ça restait de manière euh, assez euh, calme, discrète. Là, c'est remonté encore d'un échelon, c'est remonté encore d'un niveau. Maintenant, on est passé directement à... Euh, comment dirais-je On est passé à des armes lourdes, des armes offensives lourdes. Parce que les chars... Font partie de la catégorie des armes offensives. Ce n'est pas défensif, c'est offensif et de type lourde. Euh, comme dirait des avions de combat également, hein, euh, etc. Et là, on arrive à un, à un niveau plus élevé dans la guerre, c'est que maintenant, on a du mal à dire à, à la Russie non, mais c'est juste pour que l'Ukraine se défende. Là, la, la, la mayonnaise, elle ne prend plus. Parce que jusqu'à présent, on envoyait des armes défensives, même la Russie, elle les savait, elles ne sont pas débiles. J'ai dire, ils ont des analystes aussi, tout ça, ils ont vu qu'on leur faisait la guerre en réalité. Mais enfin, ça passait plus inaperçu. On disait, oui, mais vous regardez, c'était juste des armes défensives, on n'envoie pas des gros, des gros choses. C'est juste pour que l'Ukraine puisse se défendre. Là, maintenant, c'est des armes offensives. Donc, d'une manière indirecte, en gros, on se sert de l'Ukraine, un, si, un peu comme fait la Russie avec le groupe Wagner, le groupe paramilitaire qui sont des mercenaires, en gros, se sert de l'Ukraine comme mercenaire pour faire notre guerre à notre place. Ni plus ni moins. Faut pas, soyons honnêtes, ne soyons pas toujours hypocrites à raconter des conneries. On se sert de l'Ukraine d'une manière détournée pour faire la guerre. On essaie d'affaiblir le plus qu'on peut la Russie pour ensuite rentrer, nous, sur le champ de bataille. Moi, je vois la chose comme ça on essaie d'affaiblir le plus qu'on peut, de, de lui faire gaspiller le plus qu'on peut de missiles et, tout, et autres troupes et compagnie, pour ensuite, une fois qu'il soit bien affaibli, comme on dit, en gros, c'est un peu comme une personne qui regarde deux, deux gens en train de se battre et qui dit, je vais, je vais patienter tranquillement, je vais me prendre le plus faible, à la fin, et l'écraser. Voilà, ni plus ni moins, c'est ça. C'est exactement ça. Ça, les Russes l'ont très bien compris. Euh certains analystes qui ne sont pas hypocrites l'ont bien compris aussi c'est voilà c'est exactement ce qu'on est en train de faire mais tout le seul pays qui pousse derrière ça c'est les états unis parce que les états unis ne veulent, veulent avoir l'hégémonie totale sur le monde entier ils ne veulent pas de, de de bloc comme ils veulent détruire l'europe le, totalement ils veulent aussi détruire la russie et après la russie ça, ils ne s'arrêteront pas là ils vont vouloir détruire la chine enfin, c'est ça leur plan c'est d'abord on détruit on s'occupe de la russie au passage, on détruit l'Europe parce qu'on va, va les affaiblir complètement et totalement financièrement. Ils vont, ils vont être complètement à genoux. Et après, on s'occupe de la Chine. Voilà. Et après, on est les mains du monde. Comme on l'a toujours commis, voulu. Donc c'est pour ça, euh, quand je vois des gens qui, euh, qui sont là à dire « oui, mais il faut aider les Ukrainiens et tout ça », partez du principe, hein, et, et croyez-moi bien, que la France, enfin tous les pays européens, et surtout, surtout les États-Unis, parce qu'on est, on est dépendant d'eux, et on est sous leur autorité, je peux vous dire moi qu'on n'en a strictement rien à foutre de l'Ukraine. Rien du tout. Mais rien, rien. À un point, vous n'avez même pas idée. Ils peuvent même tous disparaître quand on s'en fout complètement. C'est uniquement parce qu'ils voilà, ils ont pour objectif de détruire la Russie. Ça. Et après, ils s'occuperont de son allié le plus proche et le plus puissant, la Chine. Enfin, C'est ça leur, leur objectif. Ils sont en train de, de, de, de mettre leur pion en place. Voilà. Et ça, c'est une guerre, comme elle avait dit même Merkel. Ça fait dix ans qu'ils l'ont préparée. 10 ans. Donc c'est pour ça, quand j'entends des gens qui disent euh, « oui, euh, tu vas voir, ça va s'améliorer tout ça », non, ça ne va pas s'améliorer. Parce que là, de chars lourds qu'on envoie, on n'a même pas encore fini de les envoyer, ils ne sont même pas sur le sol ukrainien, que l'autre, il demande déjà des avions de combat. Mais ce n'est pas lui qui les demande, les avions de combat. En vérité, c'est l'Amérique, la, la, les états unis qui lui demand, qui lui dit « vas-y, tu peux demander. T'inquiète pas, c'est un scénario qu'on met en place, on va te les donner. Ils vont lui donner tout, les avions de combat, tout, la totale. Jusqu'à ce que ça arrive à un point de non-retour, Poutine, voyant qu'il n'arrive plus à s'en sortir, parce qu'à force, même lui, ses, ses réserves de missiles et compagnies ne sont pas inépuisables, soit il va, il va demander à, à la Chine de rentrer sur le, le conflit, ce qu'il a pour le coup... Pour le moment, la Chine, je ne pense pas qu'ils vont accepter, parce que ce qu'ils attendent de voir, c'est un peu de, de, de s'apercevoir un peu comme la chose, la tournure qu'elle prend. Soit il va dire, bah, écoute, à ce moment-là, je tire une bombe nucléaire. Ou il va tirer une ou deux. Une ou deux bombes nucléaires. Il va raser, il va raser la capitale de l'Ukraine complètement et une autre ville importante, totalement. Et là, à partir de là, les autres pays de l'OTAN, ils attendent que ça. C'est ça la fameuse ligne rouge qu'ils n'arrêtent pas de répéter pour la troisième guerre mondiale, c'est la bombe nucléaire ça va faire tellement un truc important, quelque chose de, de grave, que là ils vont dire, ah vous avez vu, oh là là, c'est l'axe du mal, c'est les méchants, machin, oh là là, il faut, il faut intervenir, vous avez vu, c'est un truc sans précédent. Alors qu'ils ont eux, ils ont lancé deux bombes nucléaires sur Nagasaki, Hiroshima pendant la guerre mondiale, mais là il n'y a pas de problème. Mais ils vont dire, oh oui, oh là là, il faut intervenir, vous vous rendez compte, ils vont mettre des, des photos, des vidéos en, en boucle, des gens malades, des gens irradiés, ils vont dire oh putain, c'est quelque chose de grave, vous avez vu, c'est vraiment le mal. La Russie c'est le mal. c'est le mal, c'est le, le mal incarné. Et là, ils vont rentrer en guerre. Mais malheureusement, s'ils rentrent dans la troisième guerre mondiale, c'est que nous, toute la population française, enfin ceux qui sont en acte de, de se battre, euh, l'Allemagne et compagnie, tout ça, tout ça, on va devoir rentrer en guerre. Parce que je crois pas que c'est Macron, ses ces enfants ou tous les petits fils de riches qui vont aller sur le conflit. Hein. C'est vous, hein. c'est vous, moi et machin. Et vos enfants, hein. c'est pas... pas eux, eux, ils vont pas y aller, hein. je peux vous dire hein. vous vous trompez lourdement. Donc c'est pour ça, quand je vois des, des, des commentaires où j'entends ces journaleux à deux balles qui sont en train de, de jouer au malin, c'est des conneries. Les journalistes d'ailleurs sont complètement corrompus, complètement par la propagande. C'est Macron qui leur, qui leur dit exactement ce qu'il doit dire. Si des vies d'un centimètre, ils sont dégagés comme ils ont dégagé la chaîne RT France. Euh, Russian Today, hein, ils l'ont complètement dégagé parce qu'elle voilà, qu travaillait pour, pour... En gros, c'était un, un, un truc politique euh, euh, contraire à... à, à l'occident et à, et à ce que Macron voulait, ils les ont dégagés purement et simplement. Et les journalistes ne croyaient pas que vous voyez, c'est les journalistes qu'on passe notre temps à les insulter. On dit ouais ce sont des corrompus, BFM TV tout ça. C'est vrai que c'est des corrompus, c'est des gros gros corrompus. Mais en même temps, ils n'ont pas leur mot à dire. Hein. C'est pas malheur, ils dévident de quelques centimètres, ils se font dégager. Et non seulement ils se font dégager, se renvoyer renvoyés, mais en plus ils passent la, la, le truc, la chose à dire surtout vous ne les embauchez plus nulle part. Plus nulle part. Donc, c'est pour ça, euh, moi, quand je vois l'actualité, des, des, des, des, des, des ça, voilà, ça me fait marrer. Ça me fait marrer et que les gens croient que ça va s'améliorer ou ça va s'apaiser. non, pas du tout. Moi, j'annonce la chose. Pour le dernier podcast, j'avais annoncé que ça devait, ça devait monter en gamme avec les chars et tout. Je ne me suis pas trompé. Pourtant, je l'ai dit huit mois avant. Huit hein. mois avant alors qu'il n'y avait pas du tout le signe que ça, allait, que ça allait se faire. Là, je vous annonce une nouvelle chose. Entre six et huit mois... Ça va être décisif. Soit ça va être la Russie qui va, qui va prendre le dessus et la guerre elle va, elle va se calmer parce que le, la, les États-Unis et l'Occident vont dire « Merde, on a, raté, on a raté le coche, on n'a pas réussi à arriver assez vite. » Ils ont réussi à prendre le dessus. Soit la Russie va se faire déborder, elle n'arrivera pas à gérer et elle aura deux choix possibles. Soit c'est la Chine qui va rentrer dans le conflit, ce qui m'étonnerait fortement, pour moi non, pour les aider, soit ils vont balancer deux bombes nucléaires. Une bombe, même pas une bombe, c'est deux bombes nucléaires. Une sur Kiev et une autre sur un, un truc stratégique, et vraiment. Et, et là, à partir de là, il va y avoir une troisième guerre mondiale. Et là, oui, la Chine va rentrer dans le conflit. La Chine, eux, leur axe, ça va être la Chine, l'Iran, Biélorussie, Tchétchénie, tout ça. Et Chine, hein, donc Chine, Russie, Tchétchénie, Biélorussie, Iran. Voilà. Et peut-être même Corée du Nord, qui sait. Parce qu'après tout, ils vendent de l'armement à, à, à, à même à, à Poutine. Donc, possible, fort, fort possible. Hein. Et l'autre axe, ça va être tous les pays de l'Occident. Peut-être certains pays ne vont pas participer, comme la Belgique, l'Italie, la, euh, le Portugal, par exemple. Des choses comme ça, eux, ils vont dire « Non, non, on ne rentre pas dans ce système, vous démerdez entre vous. » Mais par contre, la France, l'Allemagne, euh, Finlande, j'ai entendu, euh, Pologne, euh, états unis eux, ils vont rentrer à mort dans le conflit. Donc voilà. Pour moi, je vois la chose comme ça. Après, je peux me tromper, hein, je peux me tromper, mais... Il y a six mois, je ne me suis pas trompé, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit qu'il devait donner des chars lourds, et après ensuite des avions de combat. Et vous allez voir qu'il va les avoir. Bien sûr, les avions de combat et les chars, le temps qu'il les déploie, il faut à peu près deux à trois mois. Et le temps d'apprendre à les conduire et tout. Donc c'est pour ça qu'il a un créneau de trois mois à peu près. Donc, entre deux à trois mois, Poutine pour vraiment leur en mettre plein la gueule à un point, qu'ils pourront même plus... Euh, même s'ils si ont les chars, ça ne leur servira à rien. Quoi. Mais s'il n'arrive pas à faire ça, et s'il ne s'en sort pas... Euh, là, euh, il, va être, euh, il va être pressé de prendre une, une, une de ces deux solutions, soit de se faire soutenir par un pays, comme la, surtout la Chine, surtout lui, hein, ou alors de balancer de bombes nucléaires pour essayer de, comme on dit, de mettre fin au conflit tant qu'il peut. Comme il peut, je veux dire, plutôt, comme il veut. Donc voilà. Là, lui, il a, il a annoncé, Poutine, qu'il allait, déplo allait déployer donc, les, les chars, euh, Arma chars T-34A Armata, nous, on va déployer donc les chars Leclerc, qui valent une fortune. D'ailleurs, on n'a pas d'argent pour payer les retraites ou pour payer les RSA et tout ça, mais par contre, pour déployer des chars comme ça, euh, qui valent une fortune. Et pas attention, il faut en plus les entretenir tous les trois mois. Donc, ça, ça aussi, ça va être, c'est nous qui les entretenons à nos frais. Tous les trois mois, il faut les entretenir sur le conflit. Euh, les Allemands vont déployer les chars Léopard ou Tigre, je ne sais plus comment ils s'appellent. Euh, les, les Américains, chars Abrams. Et il y a Pologne, eux, c'est des, des chars allemands aussi, donc c'est mon pari. Donc voilà, on en est là, on en est là. Mais il ne fallait pas s'attendre à des miracles. Hein. Avec un petit corrompu comme Macron, euh, un petit comme Biden, qui est une pourriture finie, euh, ça, ça, ça pouvait se passer comme ça. C'est pour ça on insultait toujours Trump, on dit « ouais, Trump c'est un taré, Trump c'est un malade. Mais en attendant, il a fait aucune guerre. Et lui, il a dit que si c'était tenait qu'à lui, il aurait arrêté le conflit tout de suite. À dire, on, serait retourné, on serait mis autour d'une table et j'aurais arrêté le conflit direct. Voilà. Là Biden c'est un sale gauchiste de merde. Et soi-disant qu'ils sont contre la guerre, mais en attendant c'est eux qui foutent la merde le plus. Hein. Donc c'est pour ça, euh, moi j'annonce pas du bon. Pas du bon du tout du tout du tout. Et il euh, vaut mieux se préparer au pire. Il vaut mieux se préparer au pire. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. On est déjà à 2121, je crois, ou 122, ou 125, non, 125, je crois, 2125, ça augmente énormément. Sur l'autre chaîne de survie, on est 146. Donc voilà, il va y avoir des nouvelles vidéos qui vont arriver, euh, des présentations. Déjà, il faut que je fasse la vidéo de présentation devant mon ordinateur que j'ai changé parce que c'est un ordinateur plus puissant, je vous ferai une petite vidéo présentation. Euh, puis j'ai d'autres matos qui vont arriver de moto, des gants, des machins comme ça. Donc euh, on fera des vidéos. Bon je vous laisse parce que j'ai les mains qui sont congelées, et elles me brûlent, c'est bon qui fait froid. <rire> Allez, ciao ciao les gars et merci.